Donc un grand merci Jean-Luc hein, parce que c'était vraiment une, une partie de matinée qui était alors déjà beaucoup ri j'ai vraiment apprécié euh, ce que tu as pu partager, on voit que c'est du concret, ça a d'une autre manière, c'est le côté euh, positif mais pas justement bisounours, donc j'ai vraiment apprécié de voir euh, et surtout comment tu t'es livré par rapport à ton passé. Euh, ces petits instants de rôle, c'est bien au moins, c'est très structuré, on a appris des clés qui vont vraiment nous servir et qu'il faut que je revoie, que je mette en application avec les équipes, mais c'est ce côté sous forme d'humour, donc on reste dans le côté positif, qui, bah, qui impacte. Ce qui fait que ça reste, c'est tout bête, c'est visuel, mais des petites choses. On va repenser à des clés grâce à des petits moments bah, d'humour que tu as su mettre. Euh, enfin, en tout cas, nous voilà bien nous expliquer par rapport à ça. Donc euh, vraiment, je recommande. C'est vrai que cette heure est passée très très vite, euh, mais a été très très riche en fait en enseignement, euh, les clés, même les petites clés bonus à la fin. Donc euh, vraiment, un, voilà, parfait, un, un très très bon moment que j'ai pu passer avec toi.